Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture, ben non. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette découverte, voilà, c'est plus, c'est mieux. Alors, j'ai été faire une brocante et j'ai ramené euh, tout un sac. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dans le sac parce que j'ai eu quelques trouvailles, oula, oula, oula, oula. Il y a déjà des de trucs intéressants qui s'en va, mais... Allez, alors, la brocante, on n'en a pas fait qu'une, on en a fait quatre. Donc, l'effet Michou et mode de carte a fait qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui est carte Pokémon et même carte Yu-Gi-Oh!, il y en a beaucoup qui connaissent un petit peu les valeurs et qui savent se renseigner sur les cotes. Du coup, c'est bien difficile de, de, de trouver un, un paquet de cartes pour pas trop cher, même des, des vieilles cartes ou autres. Mais, vous me connaissez, je ne collectionne pas du coup que les cartes, hein, puisque là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a le, jeu, le jeu PS2 qui est là, là juste au bout de mon boîte. Là euh, derrière il y a les DVD mais que vous ne voyez pas non plus, voilà. il y a aussi les jeux là bref. Donc j'ai réussi à trouver pas mal de choses, on va commencer avec, alors ça non, ça c'est un jeu PC pour moi, on va commencer avec une petite collection de DVD, voilà, alors, je dis petite parce que, bah il y a le, le, le DVD 1, hein, de la première saison, le 2, le 4, le 5, le 7, et euh, bah, la saison 5, coffret 1, épisode 1 à 12, donc un petit coffret euh, sympa. Voilà. Donc quelques DVD euh, assez sympas que j'ai réussi à avoir du coup à 50 centimes pièce. C'est raisonnable. Hop, on passe ça derrière. Autre trouvaille des merveilles et ma foi un petit peu intéressante c'est ceci. Yu-Gi-Oh! le jeu des monstres à capsule. Est-ce que quelqu'un connaît ceci Le jeu des monstres à capsule. C'est le coffret collector numéro 3 de la saison 5, inédite saison 1, épisode 1, 41, pardon, à 52. Avec, euh, bah, du coup, à nouveau, le monstre à capsule. Tous les DVD, par contre, sont dans un super méta. Mais les monstres à capsule. Ça me parle pas du tout. <rire> si ça vous <vaut> parle, <rire> n'hésitez pas. Mais je me rappelle pas quand disait les monstres à capsule. Ça, euh... ça non. Est-ce que c'est des cartes Mais euh, ce qu'il y a en dessous, par contre yu gi oh coffret intégral, 5 DVD, le tournoi ultime. Et là, euh, pareil, la saison 5 en 52 épisodes. Je crois que c'est l'intégralité de la saison 5, du coup, en DVD. Et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Après film, après film, ok. Par contre, dans l'ordre, il n'y a même pas de numéro. Il n'y a même pas de numéro, comment on peut savoir J'avoue que là, Par contre, les DVD, j'ai regardé, ils sont en bon état. Et comment savoir qu'est l'épisode 1, l'épisode 2, tout ça Aucune putain d'idée. <rire> Mais voilà, c'est un coffret euh, que j'ai trouvé euh, super intéressant. C'est même Marine qui, qui, qui l'a vu, donc merci à elle. Et euh, bah, si ça vous parle, parce que moi ces deux trucs-là, euh, j'avais jamais vu avant. Non, aucune brocante, aucun truc d'occasion, ni rien. Et un petit DVD GX, hein, voilà. Euh, Inédit en vidéo, euh, bon, j'ai jamais été inédit en vidéo, mais euh, voilà, c'est. Alors c'est quelle saison par contre Je ne sais pas, il est marqué DVD numéro 7, il faudra recentrer un petit peu le papier parce qu'il dépasse un petit peu là. Voilà, épisode 27, 28, 29, 30, un duel infernal, un piège du tombeau. Euh, Jaden qui fait l'excursion euh, archéologique. Bon, voilà. Bon, ça c'est pour tout ce qui est Babiol. J'appelle ça des babioles le de DVD. Mais le mais mais mais mais mais mais. Il y a eu les cartes. Et pas qu'un petit peu. Un gros paquet de cartes, coup de bol, une personne qui se débarrassait du coup sur bois compte de ses cartes et tout le lot pour un euro. J'ai pas regardé vraiment ce qu'il y a dedans, juste vite fait les yeux J'ai vu deux trois trucs sympas. Maintenant, on va tout regarder dans le détail. Avec bah, du coup un soldat pingouin en japonais, voilà. Bon, Darkfire soldat, le magicien sombre. Donc sous Steve, un petit peu abîmé, mine de rien, un petit peu beaucoup même. Du Ddy. F005, alors F005 par contre on n'était pas FR à l'époque, donc c'est pas une fausse du coup, je sais pas si on était FR ou on est toujours F, d'autant que j'ai un blème dans ma tête, on met F ou on met FR On met FR hein, ouais donc c'est comme si une ancienne ça doit juste être F donc c'est normal, c'est juste moi qui suis con, mais voilà première édition, magicien sombre en ultra, assez classe, DDY, mais ce n'est pas tout, les épées épilumératrices en anglais, donc pourquoi elles sont sous sleeve, en plus c'est des sleeves un peu beaucoup grandes. Ensuite on a le Dark Bishop Arkfind, donc Arc Démon, première édition pareil en anglais, mais le Parasite, <rire> Parasite en super, parce que c'est qui brille, en français, première édition, là pareil c'est du SDP, euh, SDPF F040, non, F003 pardon, donc voilà le Parasite, Diffusion, pareil, bon, en fait, il est principalement que des premières éditions. Mais attends. Oh putain, j'avais pas vu. Ok, c'était <rire> <C> collé. <rire> le piège supprimé, pre... bah, pareil, première édition. Diffusion, première édition. Le Raigeki, première édition. Pareil, en super du coup. Alors, pareil, Arc Fin Hot, donc euh, Arc Démon. Le Red Eyes, Black Dragon. Bon, alors là, c'est de l'anglais, pareil, dommage. Mais c'est de l'Ultra, donc c'est cool. Le Kuribo, alors lui, le Kuribo, il me paraît vachement sombre. J'hésite même, je me demande même si c'est pas une fausse, mais on m'a dit que non, mais je trouve que les couleurs sont vachement ternes, mais après sur la caméra elles rendent beaucoup mieux donc je sais pas, c'est du mrdf 071 donc ok, la goule d'ombre, qui est une vieille carte je me rappelle je voyais étant gamin mais je ne sais plus du tout, si elle est ressortie récemment ou pas, alors ensuite Acid Trap hall. On va faire comme ça, comme ça à chaque fois vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. <rire> la Sith Trap Hall, moi je le vois par contre, et la prochaine elle va faire ouf. Le bras droit de l'interdit, bon c'est pas la première édition cependant, mais c'est du LDD, F099, donc plutôt cool. Violent Orage, pareil, mais alors en fait même le Exodia, en vrai, à part les coins qui sont cornus, la carte elle a pas trop pris cher quoi. Elle est quand même en bon état. Bon après il y a le temps qui fait que voilà, elle est un tout petit peu légèrement gonflée, mais ça va. Le violent Orage, du coup mrdf up euh, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci mais what alors la texture elle est chelou ouais. il y a du scotch derrière ok je sais pas pourquoi okay, il y a du scotch ou il y a un truc chelou ok bon donc bah, l'idée ça alors qu'est ce que c'est que ce truc je ne connais pas du tout enfin il y je sais pas voilà oh der korter Seagull. ok donc euh, c'est exodia mais euh... Là, pareil, je... ça n'a pas l'air d'être une fausse Pourtant, c'est cheveux mèrtoir qui me dit rien du tout. Ça doit être une fosse. Une fosse allemande. Ouais, si, si, si, si, si, si, si, si. DLD ah, si, DL2 Il y a moyen, il y a moyen. Ah, book émissaire. Ok. Bon ça. Après, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté tout le lot 1 euro. Donc il y a des anglaises et de tout. Donc, book émissaire en anglais. Le Griffon. Griffon Wing, rien en anglais malheureusement. Tornade de poussière en chinoise ou japonaise, je sais pas. What Alors ça par contre, ça c'est clair et net, c'est une fausse. Oh oui. C'est <rire> un start En étoile, je veux même pas les compter, savoir combien il y en a. Si vous avez du courage, mettez pause et dites-moi comment. <rire> celle-ci, je me rends compte. Carte limitée, ok. Carte limitée, donc celle-ci, euh, sympa. C'est what? C'est you? Euh, en, en anglais, pareil. toujours pensé que à chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est une fausse. Tellement je la trouve dégueulasse. Euh, Obélisque version go. <rire> version wish <rire> La découpe. Il y a un problème sur la découpe. Il y a un problème sur l'artwork. Il y a un problème sur. <rire> c'est dégueulasse. <rire> Changement d'âme. Ah c'est le risque, hein. j'ai pris un nouveau Lolo, mais je savais pas ce qu'il allait avoir dans cette petite boîte à chaussures. Hein. <rire> Donc changement d'âme, ok. Euh, oigotiste élégant, dans un état... Euh... <rire> voilà, mais c'est pareil, c'est chinois ou du... Du japonais, je sais pas, en hein. asiatique quoi. Seigneur des dragons, hmm... SDK 041, pareil, bon, en anglais malheureusement. Oh, l'insecte mangeur d'homme, ok, pareil, en hein. chinois, c'est la japonais. Euh, échange, je crois, oh putain, l'a prix pris cher. On dirait qu'il y a deux cartes la vache elle a pas aimé acid trap all à nouveau oh là là là là là là là là donc la prochaine salamandra qui est sdd c'est du sdd mais sdd e003 mais je sais pas l'art on dirait presque une secrète dans le style, mais secrète c'est existait déjà à l'époque je sais pas ça fait plein de petits carreaux à l'intérieur on n'arrive pas à le voir à la cam j'essaie de m'approcher mais si, si on le voit là c'est chelou. Ouais, c'est une anglaise donc c'est chelou. La prochaine. <rire> Spellbinding Circle. Ok. Oh putain, le. Ah, je crois que c'était Ouzaki, j'ai dit en mode même. Elle a pris cher. Ça, c'est poubelle ce truc. Fantôme <rire> de flamme, Ok. crainte serviteur à divers Ok. LDD, pareil. Ah, esprit de la harpe. LDD L061. Il y a beaucoup d'LDD, hein. Euh, changement de cœur, son chinoise, bon ben voilà. Ah Pingu Soldier, le pingouin soldat à nouveau. Euh, en anglaise malheureusement. Tous euh, dragon. C'est vrai qu'il a appelé comme ça. En anglais, bon bah, triste. Ensuite. Alors, je sais plus le nom de cette carte. Mais bon, c'est pas du français. Typhon d'espace mystique. Pas en française. Euh, je crois que c'est le truc des insectes, la barrière insecte, je crois. Euh, pareil on dirait même une fausse mais non ok ok donc pareil ça je sais plus son nom mais oh ah c'est vraiment la version avec les... les points de vie comme ça donc ça c'est une japonaise euh, chapeau magique euh, je sais plus le nom mais voilà ah ça c'est intéressant mais c'est une fausse ou alors c'est une grosse misprint mais pour moi c'est une fausse c'est la fusion avec euh, qui joue les, les frères paradoxes, je sais plus le nom de cette carte Dommage, en français ça aurait été grave cool. Appel de lettres hanté. Euh, la hache en équipement, ok, Gift of the Mystic Elf, donc le truc qui va de gagner euh, 300 points de vie à chaque fois qu'un monstre quitte le terrain je crois. Euh, je sais plus comment s'appelle cette carte, Oh la vache le crâne invoqué il a dérouillé. C'est censé être quoi ça C'est pas Bugan euh, Bougan machin truc Oh putain la vache. Alors, là, la carte elle brille mais même sur les côtés c'est chaud on dirait qu'il y a encore du scotch Mais non si si il y a un effet de scotch je crois qu'il a mis du scotch autour ouais il a mis du scotch sur les côtés pour la protéger quoi pourquoi pas Monta montagne ouais bon hein. la flûte d'invocation du dragon il y a beaucoup d'anglaises hein. Ma mavalo alors celle ci je ne la connais pas du tout Destruction de cartes. donc okay, on va essayer de les mettre à l'endroit Du coup, ça sera en endroit le reste. Ouais, mais oula, oh là, oula, oh là, oula, oh là, oh là, j'ai vu des trucs. Euh, destruction de cartes, ok. Euh, ça, c'est pas l'espèce de du truc du mur, pareil, qui se joue dans le mur de la viande. Mais bon, pareil, il y a du scotch autour. Non, allez, attends, attends, elle est scotch intégralement celle-là Ouais, mais alors regardez bien, une espèce de fine plastique tout autour. C'est une fosse. Cylindre un magique. Là, le A grand papillon MRD, F070, grand papillon, ok, alors si c'est si pas une fausse, j'ai pas l'impression, ça... mais là pour bon, le coup, bon elle a pris grave cher, mais ok, petite 3 est sympa, à l'ombre des yeux je crois, je... ouais bon, pas intéressante, pas intéressante non plus, mais là, Blue Eyes, <rire> Blue Eyes, White Dragon en SDK 001, en ultra, cool. Le renoncer, pareil en ultra. Sdp 001. Oh la vache, l'elfe Gemini en japonais. Ok. Dark Magician. Sdy 006. Un nouveau un Blue Eyes Dragon. Alors ça c'est quoi C'est Sdk 001. Un dragon blanc aux yeux bleus en Ddk f001. Je sais pas. Les... Ah par contre, il a pris grave cher au milieu. Ah il a pris grave cher. Il a pris Alors, le paladin en scotchi. <rire> J'avais pas cette rareté en scotchi. <rire> il a que moi qui a. L'elf euh, Jimmy Tune, ok. Euh, dommage en japonais. Non. Euh, pareil, ça c'est le moine, je sais même plus si ça s'appelle comme ça. Là, on a de la piège, pareil en chinois, japonais. An-An, du coup, pareil hop. Euh, Le dragon, je sais plus... Je sais plus comment il s'appelle sur Par contre, là, on a un truc. On a un truc là je sais plus son nom c'est quoi la dl1-000 je sais plus son nom c'est le magicien sombre quand il a vieilli mais je sais plus son nom à cette carte et c'est dommage mais c'est con cool parce qu'elle est slivée, mais le temps a quand même fait son, son effet ok il n'y en a qu'une seule mais voilà bon alors du coup selon vous est-ce que dedans ça valait les euh, 1 euro 50 centimes que j'ai plus comment j'ai payé 1 euro 50 centimes pas payé plus d'un euro sur mais je sais plus exactement, je crois, je crois que c'est un euro. Ouais c'est un euro, Alors, on m'a fait du signe au loin que c'est un euro, donc j'ai payé ça un euro. Voilà, attendez, hein, bah, n'hésitez pas à me dire là-dedans, bah, c'est quoi la plus belle carte selon vous que j'ai eue Allez ah, vous bah, les couleurs, pas forcément la plus chère, hein, la plus belle. Et pareil dans les DVD, tout ça. Vous savez, j'aime bien faire des brocantes, on se fera de temps en temps des petites sorties brocantes, je ne filmerai jamais par contre les brocantes, ça, je suis un professionnel, donc je ne filmerai pas euh, les gens pour les arnaquer, c'est normal. Bah. Voilà. Et non, on n'en arnaque pas les gens. Là le mec se débarrasser, il s'en fout. Vu la table des cartes, de euh, toute façon j'aurais pas payé euh, plus de 5 euros. <rire> je vous avoue 5 euros et encore. Hmm, je crois que je vous aurais pris 2-3 euros grand max. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Même lui euh, de base il s'en rappelle plus, c'est truc dont il se débarrasse. C'est un pari risqué. Et elles sont vraiment très usées. Mais euh, c'est le plaisir. Il y a beaucoup trop de premières éditions, donc c'est cool. Sur ce, moi je vous fais des beaux bisous, je vous dis merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour euh, bah, une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous.